Hier, l'atelier patrimoine nous a donné ce début de dialogue qui a comme objectif l'intensité patrimoniale. Comment est-ce qu'on considère et qu'est-ce qu'on considère patrimonial dans cette Église-là, qui va être mise en dialogue avec l'évaluation patrimoniale, qui est en élaboration, qui est plutôt euh, sur la vie euh, d'un professionnel, qui est basé sur des recherches documentaires, de livres, et ainsi de suite. Donc, ils ont réalisé la difficulté de faire un choix. Ils ont constaté comment le patrimoine peut être émotif. Puis, finalement, ils ont commencé à faire des agglomérations d'objets. Alors, au lieu de dire, bon, les bancs, les armoires, les boiseries sont importantes, soudainement, ils ont créé un thème bois. Ils ont tout de suite commencé à se dire, bien, si on ne peut pas garder tel quel certains éléments, est-ce qu'on peut les réutiliser? Et là, une des idées, c'est que les bancs pourraient devenir mobiles avec l'espace, selon l'activité, selon l'usage. Aujourd'hui, nous avions une journée de rencontres et d'activités, encore une fois cette semaine. Il y avait une rencontre avec le milieu communautaire. On a pu profiter de, de la présence du Café Citoyen. Café Dôme, un lieu de partage où chacun vient pour échanger, pour donner ou pour recevoir quelque chose. Nous, on trouve que notre projet, au contact des idées des autres, change. Et si tout le monde a les mêmes objectifs, dans ce cas-là, on peut vraiment créer quelque chose de différent. On ensemble, on s'est réunis et on a pu discuter de comment le milieu communautaire pourrait s'intégrer ou euh, réfléchir avec Saint-Marc sur son avenir. On a une crise d'espace de, locatif. Il y a des groupes, là on parle de groupes communautaires, mais on parle aussi d'autres types de groupes, qui des fois ont besoin d'un espace pour six mois un an, le temps de survivre de bar. Fait que c'est sûr qu'avoir un, un autre pôle ici. Ça serait génial. Effectivement, la priorité qui a été votée, l'espace de rencontre, c'est tellement important. Parce que si c'est comme le pôle ouest du quartier qui n'est pas investi beaucoup, hein. mmh. le, le pôle nord-ouest, dans le fond, là, on est beaucoup du Rosemont, est de Rosemont, mais je trouve ça vraiment intéressant Et si l'église ici pourrait devenir comme le pôle communautaire, culturel, intergénérationnel, etc., de l'ouest. Quelque chose, moi, qui me semble très important, une église qui a toujours été ouverte du matin au soir, puis tous les jours. Mais j'aime bien l'idée de cet espace ouvert. Le Duncan Donuts, c'est un lieu de rencontre. Tu vas te promener là dans le jour, plein de gens âgés, moins âgés sont là. C'est pour prendre du temps. Puis, mais il y en aura plus ici dans le quartier. C'est quelque chose que je trouve qu'on peut y rattacher, y à différents organismes et, et, et atteindre différents objectifs aussi, puis différentes clientèles. Ça me fait peur, le marché de l'Est est venu vendre des légumes au prix coûtant, donc pour illustrer un petit peu une vente de, de, de fruits et de légumes sur place. C'est accessible à tout le monde, on n'a oui. pas besoin d'avoir une C'est un comité accès à la nourriture formé des citoyens et des intervenants dans l'Est de Rosemont, à l'Est de Pinèvre. Donc ça s'appelle un dessert alimentaire parce qu'il n'y a pas assez de fruits et légumes. On est ici aujourd'hui pour montrer un petit peu, ça serait quoi, un petit marché public dans l'église Saint-Marc. ici. Et... Non, non, j'invite là, je la aller. Voilà. Il y avait aussi euh, Tricot pour la paix, alors on avait des gens qui venaient tricoter sur place. un organisme qui, euh, qui aime bien butiner d'un endroit à l'autre, euh, tricoter pendant qu'on discute à refaire le monde. Bien, il y a plein de façons de s'impliquer à ce niveau-là. Pour différentes causes, c'est différentes choses, par exemple. Peut-être des foulards, les sans abri. Oui. C'est pas abstrait, on n'est plus dans le virtuel, on est... on est dans le vrai, le matériel. Puis on est tellement dans une société qui célèbre le, le, les résultats, puis qui n'enseigne pas assez à apprécier le processus. Donc, avec le tricot, moi, j'apprends beaucoup de choses, puis je désapprends beaucoup de choses. On a eu une visite surprise, en fait, euh, Cathy Mavic, qui, qui a atterri, qui a demandé euh, s'il pouvait utiliser l'église pour euh, faire une, un lieu de rencontre, euh, qui est tout à fait dans l'esprit euh, d'espace de, partagé, de coworking, qui était un des thèmes récurrents de la semaine. On avait Christine, une artiste du regroupement qui, euh, qui poursuit son travail de mosaïque, qui, qui a passé la semaine avec nous. Super semaine. Moi, je venais pour m'imprégner des lieux, pour vraiment comme. Euh me sentir petite dans l'espace. Dernier. Et je sens que ça a changé ma façon de faire la mosaïque. Fini. sais, je suis plus pressée. Là, j'ai allié plus la lenteur. Je crois qu'il y a aussi l'énergie du groupe qui travaille ici, où il y a plein d'idées, et on veut quelque chose comme de différent, plus grand. On est à un stade où on est là-dedans. Hein? Tout le monde, dans notre petite vie, dans notre petite dans notre travail, mais aussi dans nos interactions avec les autres. Et je trouve que c'est ça que l'Église et le groupe m'a donné. Avec les années, l'espace à Montréal ça, est de moins en moins disponible. Les espaces sont de plus en plus petits, de plus en plus dispendieux. Ces rêves-là se partent un peu au vent j'essaie d'attendre les opportunités. Alors, C'est vraiment un projet qui se relie à beaucoup de mes rêves personnels et, et mes idéaux en tant que travail communautaire artistique. Je pense que ça a pris un, une autre tournure que ce que j'aurais pensé. C'était surtout beaucoup d'enfants qui n'avaient jamais vu des tables tournantes. Alors, c'est devenu une espèce d'exposé historique, un peu pour eux. Ces recettes-là sont Ce qui se passe ici, ce sont les copromoteurs du processus qui font à manger ensemble. Alors, c'est une réunion de copromoteurs. Puis, euh, l'idée, c'est euh, de le faire comme on fait un peu dans une cuisine, chez nous, à la maison, on discute, on jase. va les mots de la bouche, là, c'est en place. On verra ce que ça donne à la fin. Est-ce qu'il faut mettre du céleri dans, dans les deux chaudrons? Alors, il prépare la soupe pour ce soir, pour le 5 à 7 qui est le bilan de la deuxième semaine, la semaine prototype et expérimentation. On va nourrir les masses et euh, tous les visiteurs euh, qui vont venir voir le bilan et discuter de comment la semaine s'est passée.